Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, je donne euh, des astuces, je fais des recettes et parfois des expérimentations pour aider à vivre en mode de Keto ou Seto sans se prendre la tête. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la fête des mères ici en Amérique du Nord et mes enfants donc ils m'ont souhaité bonne fête, ce que j'apprécie. Et ma fille aînée a prévu de me faire une pizza Keto. Donc, c'est pour dire comment ils m'associent tellement euh, à le mot de, <rire> de vie keto. Tout. En tout cas, ça fait plaisir et j'espère que je pourrai les influencer plus tard à faire des meilleurs choix santé lorsqu'ils ne seront plus obligés de manger de ma bouffe, n'est-ce pas Donc, euh, en tout cas, parlons donc de choix santé, ce n'est toujours pas évident de faire ces choix santé, surtout lorsqu'on va au resto et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Parce que depuis que les choses sont un petit peu ouvertes, depuis qu'on on n'est plus trop enfermé comme deux ans passés, trop trop enfermé, vous savez de quoi je parle. Euh, les choses sont un petit peu ouvertes, les gens y vont un peu au resto. Moi aussi j'ai commencé à aller un peu plus pour sortir parce que on a tellement été enfermé et maintenant on comprend peut-être euh, bon l'importance de sortir de temps en temps pour découvrir <rire> la raison pour laquelle je n'étais pas trop resto et que je suis pas resto en fait c'est que j'ai toujours tendance à comparer avec la bouffe de la maison et je trouve toujours la bouffe de la maison bien plus meilleure <rire> surtout qu'ici personnellement vraiment je trouve qu'il n'y a pas trop trop de, de variété il n'y a vraiment pas trop trop de variété mais en tout cas on va on va y aller avec ce qu'on a l'important c'est de profiter de sa sortie et puis euh, passer du bon temps socialiser donc en fait c'est ça alors lorsqu'on va au resto euh, comment rester focus comment faire des choix euh, Keto friendly, parce que la plupart des restos ne sont pas keto, n'est-ce pas Alors, dans cette vidéo, je vais dire un peu ce que je fais. Et donc, euh, peut-être ça pourra vous inspirer. Alors, si vous commencez par une entrée ou un hors dœuvre si vous êtes quelqu'un qui aimait commencer par l'entrée, alors le go-to, ce qui est facile, facile pour tout le monde, c'est de choisir une salade. <rire> donc, euh, voilà. Mais si vous ne voulez pas quelque chose qui est salade, moi, personnellement, j'aime choisir des crevettes. Les crevettes, parce que je peux manger ça comme ça. Ça peut être des crevettes frites ou même panées. Je sais, la panure, souvent, c'est pas keto mais c'est le moins pire. Donc, j'aime ça, donc, souvent, choisir les crevettes. Une fois, on a aussi choisi les escargots. Donc, vous pouvez choisir des choses comme ça. Parce que la plupart des autres hors d'oeufs, c'est des tacos, des nachos, des pains avec du beurre et d'autres affaires, des guacamole. Guacamole, c'est bon, par exemple. Donc, voilà. <coughs> Ensuite, au plat de résistance. Au plat de résistance, la formule magique qui est toute simple, c'est protéines plus légumes. Point. Parce que, au resto, ils proposent souvent des accompagnements qui sont des patates, donc ça peut être des frites ou des, des patates, euh, euh, mâche potéto, comme on dit, mâche potéto, purée, <rire> purée de patates, ou euh, du riz ou des pâtes, donc spaghetti. Qui sont des choses très riche donc pour des personnes keto en ça d'office donc moi je fais souvent tout simple j'ai dit ok je vais je choisir une protéine plus des légumes de saison qui sont là n'importe quoi comme légumes qu'ils ont ça me va et ma protéine et vous pouvez imaginer mon go tout de protéines ce sont des steaks donc c'est plus simple et comme j'aime les steaks c'est facile pour moi donc, vous pouvez choisir du poisson, du poulet, de la viande, des viandes qui sont proposées et vous accompagner des légumes, tout simplement. Ou la salade, qui est aussi un go-to. Vous pouvez choisir une grande salade, bien garnie, avec des protéines dedans. Et voilà, tout simple. Le meilleur resto où je suis allée ces derniers temps, c'est un resto qui offre les fruits de mer. C'est sa spécialité et c'est le resto que j'ai le plus aimé, à date. À date, et j'avais choisi donc un plat absolument bon. Et voilà, si vous êtes dans la région, c'est le Red Lobster. Si vous aimez les fruits de mer, je sais que certaines personnes sont allergiques, mais si vous aimez ça, je recommande tout à fait. <rire> Après, c'est la sortie, le dessert. Si vous êtes une personne qui aime prendre le dessert, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où j'échoue très souvent. <rire> Oui, je le reconnais. Souvent, je fais bien l'entrée. Je fais bien la résistance. Mais à la fin, parce que j'aime finir avec une petite gâterie. Il n'y a rien qui est proposé qui est keto. Souvent, je dis, you know what? OK, on est venu là pour se faire plaisir. On ne va pas trop, trop se prendre la tête. On va prendre un petit dessert et on va partager. Donc, souvent, ce que je fais, c'est ça. On commande juste un petit dessert et on partage. Et comme ça, j'en dis, je sais que ce n'est pas keto. Mais ce n'est pas la fin du monde. OK, donc... Attention, pas de police keto ici, s'il vous plaît. <rire> Donc, en fait, c'est un peu comme ça que je fais, tout simple, lorsque je vais au resto. C'est aussi et surtout un moment pour profiter, comme je l'ai dit au début, pour passer du bon temps. Donc, il ne faut pas trop se stresser, il ne faut pas trop compliquer. Et puis, euh, bon, vraiment... C'est ça la vie, on ne vit pas, on vit qu'une seule fois, ok Donc, euh, c'est ça, en fait, c'est un peu ma, ce que je voulais partager. J'espère que ça vous donne des petites idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ne tardez pas trop. Abonnez-vous, likez, partagez. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. On passe du bon temps, on passe la bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous les moments de la terre. Je vous souhaite de continuer à être courageuse, à travailler fort pour votre famille, à faire des choix santé. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.